Voilà, il faut savoir que la montre religieuse, c'est pas aussi, euh, comment dire, aussi conventionnel qu'on pourrait le penser. Euh, oui, tout à fait, en fait. Euh, au départ, notre sujet, c'était euh, les animaux et les ultrasons. Donc, on a fait pas mal de recherches et on tombait sur euh, les dauphins, euh, les chauves-souris, etc. Donc On s'est dit, nous, euh, nous on n'est pas comme les autres, on hein, va faire un, truc, un, un autre truc. Et du coup, on a creusé et on est tombé sur, euh, sur un article des montres religieuses. Quand on a regardé l'article, on s'est regardé, on s'est dit... De quoi il parle le mec. Oui. Et on s'est dit, bah ce serait intéressant de, de faire partager euh, la découverte de ce monsieur. C'est ça, donc en fait, euh, on, on est arrivé, on a fait tout un tas de recherches en disant, voilà, donc les animaux avec les ultrasons, qu'est-ce qu'on peut en tirer Qu'est-ce qu'il qu qu y a de, de, de finalement de, de si, euh, comment dire, euh, un petit peu, euh, qui sort des, des sentiers battus, qui est quelque chose de plus original. Et donc, comme euh, Médéric vous l'a dit, bah, voilà, on trouvait que des résultats sur les dauphins, hein, sur les chauves-souris, euh, des centaines et des centaines d'articles euh, très partagés. Et euh, un, par hasard, on est tombé sur un article qui parlait euh, de la montre religieuse, comme quoi elle était capable finalement de percevoir les ultrasons. Et c'est un article qui retraçait l'apparition de, la, de cette capacité à percevoir les ultrasons Exactement. finalement. Donc euh, nous, et ben, en fait, on a retrouvé une petite, euh, une, une petite archive, on va dire, euh, voilà, qu'on va vous diffuser. Euh, attention, c'est une, une exclusivité pour ce soir, donc euh, <rire> on écoute ça. Vous consultez une archive de l'événement dhydro du 28 avril 2017, intitulée « La montre religieuse », un système auditif pas très orthodoxe. Bon visionnage. De... En biologie, lorsqu'on pense aux ultrasons, il nous vient rapidement à l'esprit le cas des dauphins ou des chauves-souris. sauf qu'il ne serait vraiment pas original de vous en parler, voilà pourquoi nous avons choisi de vous présenter le cas des ultrasons chez les insectes. En effet, en faisant nos recherches, nous avons découvert qu'un insecte insoupçonné était également capable de les utiliser. Attention, attention, petite devinette. Top Il s'agit d'un insecte, il appartient ainsi à la famille dite des arthropodes. Dans sa forme la plus populaire, ce dernier est vert. Il possède deux paires d'ailes et trois paires de pattes. Enfin, il est, ou plutôt elle est surtout connu pour arracher allègrement la tête de son conjoint après accouplement. Je suis, je suis, je, je, je suis, Une menthe Ah oui, oui, oui, oui, oui. En même temps, c'était facile puisque c'est écrit dans le titre. Ne serait-il donc pas plus original d'associer ainsi les ultrasons aux mentes religieuses Mais dis donc Jean-Mi, qu'est-ce que t'appelles des ultrasons Eh bien tels les ultrasons correspondent à des ondes sonores dont la fréquence de vibration est comprise entre 20 000 et 1 milliard de Hertz. Ils sont par conséquent imperceptibles pour l'oreille humaine. Mais avant d'expliciter le cas des mantes, nous commencerons par le cas des papillons dont l'utilisation des ultrasons est stéréotypée. Un peu de patience, les mantes arrivent Prenons l'exemple de certains papillons de nuit que l'on trouve en Afrique. Ces derniers arrivent à leurrer leurs ennemis qui sont de véritables radars. Ils ont en fait, au bout de leurs ailes, des extensions qui vont brouiller les systèmes. En effet, ces extensions permettant de réfléchir les ondes sonores décalent le point d'attaque des chauves-souris vers le bas, ce qui leur fait manquer leur cible. Maintenant que l'on a présenté brièvement l'usage des ultrasons par les insectes au travers de l'exemple des papillons, nous allons revenir au cas des menthes. L'arrivée de la menthe sur la scène internationale a eu lieu il y a au moins 136 millions d'années. Elle dériverait du même ancêtre commun que celui des criquets et des cafards. Or, c'est il y a 65 millions d'années, un mercredi soir vers 19h, que se produisit le drame. La chauve-souris, soi-disant surfaite, fait son apparition. Grâce à son système d'écolocalisation sophistiqué, elle est passée maître dans la détection de ses proies, et notamment des mentes religieuses, devenant l'un des plus féroces ennemis de ces petites bestioles vertes. Mais on ne s'est pas laissé abattre. Parmi les menthes présentes à cette époque, certaines disposaient d'oreilles leur permettant, entre autres, de détecter l'arrivée d'une chauve-souris, ce qui leur permettait de mieux se défendre contrairement à celles qui n'en possédaient pas. À ce sujet, le professeur David Yeager et ses associés ont publié des travaux de recherche sur la transformation de cette oreille singulière au cours de l'évolution. Il a démontré expérimentalement que les menthes qu'il a rendu sourdes présentaient un taux de mortalité deux fois plus important que celles qui étaient dotées d'une oreille ultrasonique. Imaginons que nous retrouvons maintenant une chauve-souris au début de son histoire évolutive. Dans la situation suivante, nous vous présentons un scénario de chasse impliquant quatre mentes face à une chauve-souris. La plupart des mentes à cette époque, nous l'imaginons, ne possèdent alors pas d'oreilles ultrasoniques. Or, pour celles qui en possèdent, vous allez le voir, l'enjeu est tout autre. Mais alors Jean-Mi, les mentres religieuses, ça ressemble à quoi Tu veux parler de l'anatomie Eh bien, cher Ted, figure-toi que l'oreille de la menthe religieuse est située au niveau du thorax. Oui, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas Ce thorax situé entre la tête et l'abdomen est divisé en trois parties. Ici en rouge, le prothorax. En vert, le mésothorax. Et en bleu, le métathorax. C'est bien, Jean-Mille, de nous avoir parlé de tout ça, mais on aimerait bien savoir comment cette oreille s'est constituée au cours de l'évolution. Tu as tout à fait raison, Ted. J'allais justement y venir. Lors de l'émergence de la manse il y a au moins 136 millions d'années, elle hérite alors directement de l'ancêtre commun des mantes, des termites et des cafards, d'une forme d'oreille qui n'est pas capable de percevoir les ultrasons. Les chercheurs lui donnent le nom barbare de MSMT. Nous l'appellerons ouverte », étant donné qu'elle ne présente pas de cavité bien sculptée en amont du tympan. Or, il y a 117 millions d'années environ, date estimée par Jaeger grâce à des données moléculaires, une forme d'oreille dite « fermée » aurait fait son apparition chez un ancêtre commun à toutes les espèces de membres actuelles possédant une ouïe ultrasonique. Cette oreille présente une cavité bien sculptée et des bosses développées, représentées ici par les pouces, formant un angle de 90 degrés avec les murs de la cavité auditive. Mais l'histoire évolutive de cet appareil auditif ne s'arrête pas là. Évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. En effet... On constate chez des espèces de menthe actuelles des oreilles qui ne sont pas de type fermé et qui ressemblent à des versions ancestrales d'oreilles de menthe qui existaient avant D.K. On trouve par exemple une forme D.O. semi-ouverte ou encore une forme D.N.K. fermée mais sans bosse. Il s'agit alors de réversions évolutives qui se traduisent par une restauration de forme ancestrale d'oreilles à partir d'une forme D.K. fermée. Alors, la menthe n'a pas à rougir devant la chauve-souris quant à l'utilisation des ultrasons ne trouvez-vous pas qu'il était intéressant de se pencher sur le cadre de la menthe et s'éloigner des sentiers battus que sont les chauves-souris ou encore les dauphins Cette découverte éveillera peut-être en vous un intérêt plus particulier pour ces petites bêtes que sont les insectes. Merci.